Éteignez votre téléphone plus souvent. Là, en ce moment, le mien, il est éteint. Voilà, il est éteint. Éteignez-moi ce téléphone. Mais faites en sorte de, de me couper parfois ce téléphone. Il est sous, cette petite, cette petite machine-là, elle est source de stress si vous saviez à quel point. Combien de fois vous avez, <rire> vous avez reçu un SMS, un message texte, pardon pour, pour l'anglicisme, vous avez reçu un message texte, et la personne vous disait « Tu m'as pas répondu ben, » C'est-à-dire que ça fait deux minutes que tu me l'as envoyé le message texte. Et alors, deux minutes Hein Tu peux me répondre Je suis à la file d'attente en ce moment. Combien de fois ça vous est arrivé Et là, vous êtes prisonnier ou prisonnier. Donc, cette émission, c'est de vous donner des conseils pratiques durant cet été pour oh, être zen. Mais pas uniquement l'été pendant la période de vacances. Aussi et surtout dans l'année où ça va vite. Donc le sixième conseil c'est coupez-moi s'il vous plaît, pas pour vous, juste pour me faire plaisir, Ce téléphone plus souvent. Et blague mise à part, je veux réduire votre niveau de stress dans cette émission.